Aujourd'hui avec un petit peu de retard, je fête mes 2000 abonnés, alors 2000 abonnés ce n'est pas grand chose à l'échelle de YouTube bien sûr mais pour moi c'est un grand honneur, une grande fierté pour laquelle bien sûr je vous remercie tous et à cette occasion j'ai décidé de me faire un petit peu plaisir de faire mon interview à moi, une interview qui me, qui me tenait à cœur et c'est celle de Steam. Alors Steam, beaucoup de gens ici le connaissent déjà, c'est un acteur majeur du jeu vidéo sur YouTube français, un acteur majeur de YouTube français tout court d'ailleurs, mais ce que beaucoup ne savent peut-être pas c'est que c'est aussi la personne qui m'a lancé sur YouTube moi-même et donc je lui dois bien sûr beaucoup. Je profite donc de cette grande occasion pour le recevoir aujourd'hui et lui poser les questions que tout le monde a toujours voulu lui poser. Bonjour Simon, merci d'être avec moi. Bonjour Adrien, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, il y en a peut-être. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu Alors moi c'est Simon, j'ai une chaîne YouTube de, je sais même pas, 700 000... 700, 700 000 quelque chose abonnés, je ne sais plus. 740 000 peut-être. Et euh, c'est surtout sur les jeux vidéo donc euh, voilà ça fait sept ans 6 ans 7 ans à peu près que je suis sur youtube et voilà d'accord alors j'ai remarqué que malgré ton audience que proportionnellement à... à certains autres acteurs du milieu tu es quand même très vu les youtubeurs sont pas très souvent interviewés Est ce que tu trouves ça est-ce que tu trouves ça dommage d'être mis un petit peu de côté d'être un peu à part dans la sphère du, du divertissement en général non mais on l'a beaucoup été au début quand ça se lançait, il y avait beaucoup de, il y avait des youtubeurs qui étaient spécialisés en interviews, etc. Euh, de d'autres youtubeurs. Et, euh, et puis pareil euh, au niveau des interviews standards, on va dire, souvent c'est pour savoir combien on gagne, etc. Et du coup, euh, on évite, on évite souvent de de, de faire ça. Mais euh, mais ça arrive, ça arrive, ça reste rare quand même. Quoi. Ok. Alors sinon, combien tu gagnes? <rire> Alors, euh, je voulais te le demander, hein, parce que la, la chaîne t'en rapporte. Euh, quel rapport à toi aux jeux de société, aux board games en général Même si je connais déjà la réponse. Ah bah c'est bien, ça va passer à une autre question. <rire> non, <'est> comme... euh... <rire> non bah, ce que j'ai... alors les, les, les board games, comme tu appelles ça, tel un pro... Euh... Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Je vais pas dire qu'il ne m'attire pas. C'est quelque chose que je trouve vraiment génial, mais je... malheureusement, je trouve qu'il faut... Enfin, c'est même pas que je trouve, c'est il faut beaucoup de temps pour pouvoir jouer à ça. C'est très rare les jeux intéressants qui durent 20 minutes, je mmh. pense, hein, dis-moi. Mmh, mais euh, mais y a, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de thèmes différents. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est cool. Quoi. Mais il faut du temps, je pense. On va y revenir de toute façon. Alors ta première vidéo, pour ceux qui t'auraient découvert peut-être récemment, c'était quand et c'était quoi Ma première vidéo, c'était euh, sur Lego Batman 2, un jeu sur PC, c'était à l'époque. Et euh, c'était le. Je crois le 26 juin 2012, je crois. <rire> Il me semble que c'est ça. Et qu'est-ce que. Euh... Vas-y, vas-y, je oui, te dis. moi Non, oh, vas-y, vas-y. Vas Quand, on... Quand on publie sa, sa première vidéo, alors c'était un let's play, j'imagine. Je va sais pas, tu montrais le jeu Ouais, bah, je me suis toujours dit que YouTube pouvait être sympa. Qu'il que y avait moyen de faire quelque chose dessus. Malgré que c'était déjà une époque où c'était chaud. Parce qu'il y avait. Euh... Il bon, n'y avait plus de, beaucoup de possibilités à l'époque de pouvoir euh, percer un minimum euh, parce que tous les créneaux importants étaient pris. Alors les créneaux importants à l'époque c'était Call of, FIFA, Minecraft et, euh, et je me suis dit il y a bien moyen de trouver un truc et je me suis rendu compte que des jeux vidéo Lego à l'époque tout du moins il y avait très peu de personnes qui en faisaient et, euh, et du coup je me suis dit bah go on parle là dedans quoi Donc et, euh, justement ça a marché bah... tout de suite quoi en gros quoi. Ouais c'était ma question, donc dès le départ, toi la première vidéo, le but c'était de faire quelque chose derrière, c'était pas juste pour voir ou juste pour... Ouais c'est vrai, bah, c est, c est... Je dois être, euh... on parlait d'interviews de, de youtubeurs etc, je, dois... je pense qu'on a tous la même réponse à chaque fois en disant qu'à la base on partait, euh... que c'était une passion, qu'on voulait partager etc... Euh... C'est faux C'est faux Enfin <rire> en tout cas moi moi personnellement alors je vais pas dire que je me voyais déjà gagner euh, 10 000 par mois c'était pas ça que je voulais dire mais euh, mais j'y allais pas pour partager une passion en fait j'y allais enfin euh, si mais j'y allais pour quelque chose d'autre euh, pas forcément de la reconnaissance etc parce que je m'en tape de tout ça mais euh, c'était ah euh, ben voilà c'était pas juste pour jouer pour montrer eh, regardez je joue <rire> c'était pas ça c'était et, et je pense qu'il y a très peu de youtubeurs parce que souvent les gros youtubeurs disent ouais mais moi à l'époque il n'y avait pas d'argent, on pouvait pas gagner notre vie, etc. Pff, si, si, quand même, quand même. Parce qu'on savait de toute façon qu'à un moment, ça allait être intéressant. C'est comme il y a plein de plateformes, genre, euh, je ne sais pas, je suis pas dessus, mais genre j'imagine que Snapchat, il n'y a aucune solution pour gagner de l'argent, limite. Euh, mais, enfin, euh, très peu. Et ce qui marche surtout, c'est les placements de produits que tu vas faire derrière. Quoi. Et ça, ça, depuis que Internet existe, ça existe, donc... Euh il ouais, y a toujours moyen quand même de... Même ceux qui disent moi à mon époque on pouvait pas gagner d'argent, bah si, si tu pouvais gagner de l'argent quoi. Et à quel moment justement on se dit tiens euh, là je tiens peut-être quelque chose et je vais euh, euh, m'investir plus ou quitter mon, mon emploi classique on va dire pour faire ça Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit là maintenant c'est bon c'est parti Il bah, y, y a plusieurs choses qu'on fait que. Euh, on va dire bah, le, le moment le plus important c'est le moment où tu gagnes plus avec YouTube qu'avec ton travail. J'avais un travail, euh, je gagnais très très bien ma vie. Euh, j'étais vendeur, réparateur dans une boutique d'informatique, téléphone, tout ça, jeux vidéo. Et euh, non, non, je gagnais très bien ma vie, j'étais au soleil dans les dômes et tout, c'était cool quoi. Mais il y a quand même un moment où ça dépasse. Et euh, le truc, c'est que quand tu as un métier en même temps, un, un vrai travail, même, entre guillemets, il euh, y a toujours un moment où forcément tu te dis, putain, mais le truc qui me rapporte plus... C'est le truc qui fait que je dois me coucher super tard parce que je ne peux pas le faire pendant mes heures de boulot. Et du coup, je me couche à deux heures du mat, euh, tous les soirs, et je me lève à 7 heures tous les matins. Enfin, et c'est à ce moment là où tu te dis c'est chaud et, euh, et des choses on fait en, tant en perso, etc. de euh, bon, toute façon, euh, mettons, enfin, parlons-en, c'est un secret pour personne. On est un peu de la même famille, euh, ta un cousine peu. et ma compagne. Et, euh, et du coup, euh, le... on s'est mis ensemble et cette chose a fait que du coup, je, je suis venu en France. Et du coup, j'ai dû quitter mon boulot, donc, euh, donc voilà. Donc ça a aidé, ouais. Alors, t'as dû en faire un paquet, hein, des rétrospectives et des vidéos spéciales. Alors, je, je ne suis pas depuis assez longtemps pour le savoir, même pas. Eh bah, pas que, tant que ça. Est-ce qu'il une que vidéo, c'est ouais. une question un peu bateau, mais j'aimerais de la poser. Est-ce qu'il y a une vidéo qui te viendrait à l'esprit, donc tu serais particulièrement fier Ou est-ce que finalement, tout est dans un flot de, de vidéos qui te satisfont, mais qui ne sont pas plus épiques que ça Alors, il y a... Là, il bah, y, y en a beaucoup des vidéos, donc je ne saurais dire s'il y en a une qui sort du lot ou tout du moins une dont je suis plus fier. J'avais fait un truc il y a... Putain, il y a combien de temps Il y a peut-être 3, ou... 3 ans ou 4 ans. Un truc qui était sympa, une sorte de... Ça pourrait d'ailleurs coller un peu aux jeux de société, ou plutôt aux jeux familiaux, je ne sais pas. Mais j'avais trouvé plein de pochettes de jeux euh, assez originales. De jeux qui existent ou de jeux qui n'existent pas justement, genre des, des faux jeux quoi. Et, euh, et j'avais fait une sorte de questionnaire, est-ce que ce jeu existe Et en fait, il fallait deviner par rapport à la pochette, euh, la jaquette du jeu, est-ce que ce jeu pouvait exister ou pas, quoi. Et, et j'avais trouvé des trucs de dingue, mais même des trucs, je me disais, mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Et, et au final, si, mais j'y allais jusqu'à trouver une boutique qui vendait encore le jeu, C'est tu sais, genre un vieux jeu DS, dégueulasse, d'horoscope. Euh, j'avais besoin de voir ça en vrai pour me dire que si, ça existe. Et j'avais trouvé plein de faux jeux et des trucs genre... Euh, un, un jeu à la GTA avec euh, Ja euh, un rappeur US, euh, il y a quelques années, euh, euh, ça se passe en prison, enfin c'était ridicule comme truc quoi, mais, euh, mais ça n'existait pas. Mais du coup, tu sais, ça, tu pouvais imaginer tu vois, que ça pouvait mmh, exister. Ouais. Et ça, c'est une vidéo que j'avais bien aimée, parce que je trouvais le concept vachement bien. Et en fait, c'est une déception en même temps, parce que cette vidéo n'a jamais marché. D'accord. Il n'a jamais marché alors que... Mais t'étais dedans, toi, il me semble, non Je crois que je m'étais exprimé sur certains jeux parce que je me souviens très clairement de ça. Il y avait plusieurs épisodes et je crois que j'étais dedans, ouais. Non, mais il n'y en avait eu qu'un, mais... Ah oui, non, mais si t'étais plus... dedans... Ah non, c'est qu'il y, y, y avait y a eu plusieurs YouTubers dans le même... Oui, LB, voilà, non, ouais. Et, mm. et en fait, c'est ça le problème, c'est que cette vidéo n'a pas fonctionné, alors que j'avais Sky Rose avec moi, qui est quand mm. même un énorme YouTuber uh, Call of Duty, mais mm. bah, bah, ou ouais, Call of Duty, Fortnite, enfin FPS quoi, euh, j'avais Sexy, pareil, euh, en plus c'était entre potes, donc c'était cool, et non, non, cette vidéo n'a pas marché, alors je l'ai sortie à un moment un peu spécial, euh, entre Noël et Nouvel An, c'est toujours un moment un peu chiant je crois, et... mais j'étais un peu déçu, donc ouais, euh, oui, il que... y a une vidéo qui sort du lot, mais c'est une vidéo qui n'a pas marché, donc <rire> c'est un peu con. Mais, euh, ouais. bah, je ne vais pas te poser la question inverse. Il y a une vidéo dont tu avais honte, je pense que tu ne l'aurais pas publiée. Je vais plutôt te demander, quel regard tu as sur les très anciennes vidéos Est-ce que tu les regardes avec affection ou est-ce que tu te dis bah, « J'espère que les gens ne regardent plus trop ça, les vraiment vieilles vidéos. » Alors, il bah, y, a... y a des vidéos. Euh, si les gens ne tombent pas dessus, ce n'est pas grave, on va dire. <rire> Ma toute première vidéo commentée, euh, c'était... Euh... Sur un jeu euh, qui était dispo à l'époque sur Steam, euh, un jeu, un free-to-play FPS, je sais plus comment ça s'appelle, putain, je sais même pas s'il existe encore le jeu d'ailleurs, et, et j'avais commenté, mais je sais pas, la vidéo durera un quart d'heure, j'ai mis 4 heures à recommencer mes phrases, à recommencer des gameplays, etc, <rire> c'était terrible, en plus c'était ma tu première vidéo commentée, là, euh, ouais, ouais, non mais première vidéo commentée, en mode tu remercies les gens euh, qui sont là depuis le début, à l'époque où tu commentais pas, c'est enfin, tu sais, vraiment le truc euh, mm. Allô, de rose de merde, non, non, ça c'était terrible. Black, light, black Black quelque chose, le jeu. On cherche on on... un truc, je on... on... un travail d'archive derrière pour essayer de retrouver. Ouais, vidéos, très bien, me... très bien, fais ton taf <rire> un peu. Ouais, Et, euh... ça. Et après, euh, est-ce qu'il y a d'autres vidéos euh... Non, non, elles sont toutes, euh, elles sont toutes géniales, donc. <rire> Normal. Est-ce que tu suis un peu l'activité des, des jeux vidéo qui passent en board game ou à l'inverse parce qu'il y en a des board games qui passent en jeu vidéo ou est-ce que ça passe complètement au-dessus alors, bah, oui, je, je vois. Euh, souvent, j'ai l'impression quand même, euh, 90% du temps, que c'est de... Comment dire de... Ils profitent en fait d'une licence. Mais je parle de la société qui a le jeu vidéo. Hein. Je ne parle pas des mmh. sociétés de board game. Euh, je trouve qu'ils profitent à mort en fait d'une hype. Euh, par exemple, quand tu regardes Fortnite, il y, y a combien de jeux de société Fortnite existe Il y a le Monopoly Enfin, il y, y a tout quoi, limite. C'est limite... C'est un truc de ouf, quoi. Et je trouve que ça... Il y a un peu trop de... J'arrive pas à trouver le mot exact que je veux dire, pour le coup. Euh, comment on pourrait dire Parce qu'il y a des jeux comme euh, The Story of Mine qui sont, en termes de... en board game, qui sont reconnus comme des chefs dœuvre par exemple. Que t'as peut-être pas mmh. passé, mais... Euh... Non. C'est pas forcément sale Ah non je... Non, je... Enfin, je trouve que... Enfin, c'est pour ça que j'ai dit 90%, euh, mmh. où c'est vraiment de... de la récupération, en gros, de... de hype qui existe dans le jeu vidéo. Euh, pour pouvoir faire plus de pognon encore en allant vers les jeux de société, c'est surtout ça que je veux dire en fait. Il y a une licence toi qui pourrait te, te pousser à dire, allez, pour ce jeu-là, je me mets aux jeux de société, je sais que t'aimes beaucoup Rick et Morty, mais ça n'avait pas suffi par exemple. C'est vrai, ah, bah, je dirais Family Guy, hein. mmh. Family Guy parce qu'il n'existe aucun produit dérivé Family Guy et que j'en suis très triste, mais, euh... mais sinon... Euh... D'ailleurs c'est dingue, il n'y a aucun... Putain de produits dérivés Family Guy. Mais si tu, possible, veux, euh, un truc pareil. Voilà, si tu veux lancer un, un appel, c'est peut-être le moment. Euh, alors la, tu... Fox. <rire> la Fox. La euh, Fox, Disney du coup. <rire> Dieu. <rire> <rire> euh, vu que t'achètes tout. Euh, <rire> Est-ce que tu peux me sortir des produits dérivés et un board game de Family Guys, s'il te plaît, merci. Tu pourrais imaginer en plus qu'avec euh, avec le nombre d'abonnés que tu as, avec ton audience, tu pourrais être entendu. Euh, quand je me vois, moi, euh, avec mes 2000 abonnés, donc, euh, que je remercie tous, bien sûr, hein, c'est pas pour, pour diminuer ça. Évidemment. Quand je me vois tous les jours regarder anxieusement les commentaires pour me dire, faut que je réponde absolument à tous pour, pour tisser un lien. Je me dis que forcément, à ton niveau, on n'a plus le temps ni de tout lire, encore moins de, de répondre à tout. Est-ce que, euh, d'abord, est-ce que tu trouves ça dommage ou est-ce que tu trouves que de toute façon, le lien, tu le tisses autrement ou peut-être qu'il n'y a pas besoin de ce rapport-là aux au viewer mm. Non, bah en fait, bah, le truc que je regrette, c'est qu'il n'y a pas euh, une meilleure façon de ranger les commentaires. Euh, en fait, un abonné euh, qui a 5 ans d'ancienneté a autant de valeur qu'un mec qui n'est même pas abonné, qui va juste mettre un commentaire, par exemple. Euh, maintenant, on a une petite pastille qui apparaît à côté de certains pseudos pour dire « cette personne est abonnée depuis X temps, mais il faut mettre ta souris dessus enfin, ». C'est très compliqué, du coup, euh, quand tu lis les commentaires, le mec va te dire « Putain, trop bien la vidéo », au final, le mec, c'est genre personne, c'est limite un, un message automatisé, tu vois, et t'as et un autre, un abonné, qui va te dire la même chose, mais ou genre, il aura vraiment regardé toute la vidéo, tu, tu il aura vraiment apprécié, tu peux pas savoir. Mmh. Il devrait faire un système, euh, parce qu'en fait, Internet, c'est génial, mais du coup, euh, tu sais, genre, tout le monde peut dire euh, quelque chose, en fait, tu sais, c'est... Tu vois, à la télé, si t'aimes un truc ou que t'aimes pas un truc, tu vas pas... Enfin, il y a un truc sur TF1, j'ai pas appelé le mec de TF1 en lui disant oh, « En fait, ton programme, bah, c'était pas ouf, ou c'était bien, tu vois, je t'en mm -hmm. tape en plus, tu vois ». Et euh... on a peut-être un poil trop de... Je sais pas dire de liberté, mais c'est vrai que, par exemple, sur Twitch, euh... t'as des trucs genre euh, sub-only, etc., pour pouvoir... Euh... Avoir que les messages des abonnés, etc. Alors, ce n'est pas forcément un truc que je veux, hein, mais. Euh, parce qu'on peut mettre ça, par exemple. On peut, on peut le mettre, mais ce n'est pas, pas, pas incroyable. Mais c'est mieux foutu par rapport à ça, je trouve. La vie perso. Donc, oui, le lien, le, le lien il existe. Il y a certains, forcément. Je, je lis les commentaires encore, mais il y a certains euh, abonnés, je, je, revois, je vois le, le pseudo et du coup, je, je me souviens tu vois, qu'il l'a abonné depuis longtemps, j'ai un abonné, il, il me fait des thèses à chaque, à chaque épisode, tu sais, mais des trucs de ouf, tu vois, il écrit super bien et tout, ça me fait plaisir, ça me fait de à chaque fois que je lis ses commentaires, du coup. Tu sais, vraiment, il fait, il fait de la philo, tu vois, quand, par rapport à l'épisode qu'il vient de voir, tu vois. Et euh, mais ça, tu vois, je, je vois, mais il y, y a plein de gens qui, ça se trouve, qui sont abonnés depuis des années, je ne m'en rends pas compte, tu vois, parce mmh. que, bah oui, il y a, y a un peu de monde, quoi. Qu'est-ce qui t'énerve, Simon, dans les commentaires que tu lis Qu'est-ce qui t'énerve le plus Qui revient pas forcément souvent, mais qui va te mettre hors de toi Est-ce qu chose... Est que ça te touche, justement, ces commentaires Il n'y ah, a plus rien qui... Non, il y, plus... y a plus rien qui me touche, en vrai, euh... au niveau commentaires. J'ai réussi à... Au, dé... au début, tu y penses, parce que c'est toujours comme d'hab tu... tu vois, le... Enfin, le mauvais commentaire fera toujours plus mal euh... que le bon commentaire fera de bien. Mais, euh... mais là... T'en tapes en fait. En fait, maintenant, vu qu'on peut, peut même les masquer, les commentaires et tout, tu t'en tapes. Tu sais, quelqu'un, si, si tu en fait, si quelqu'un a le droit de ne pas aimer une vidéo, par exemple, et le dire, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y en a, tu sais, c'est juste un plaisir, en fait, de dire, genre, euh, c'est de la merde. Tu sais, la vidéo euh, dure une demi-heure, ça fait 20 secondes qu'elle est sortie, euh, nulle la vidéo. Bah, t'en sais rien, t'as même pas appuyé sur lecture, quoi. <rire> c'est impossible que tu dises un truc pareil. Donc, du coup, tu masques, tu sais que la personne, quoi qu'il arrive, si elle commente, elle, tu verras plus jamais son message n'importe quelle vidéo. Donc ça, c'est pratique. Après, ce qui pourrait me déranger au niveau des commentaires. Euh... Ah, par exemple, c'est vrai qu'il y a un commentaire qui vient qui peut arriver euh, régulièrement, mais qui n'est pas un commentaire méchant euh, forcément. Ça dépend comment il est écrit. Ça va être par exemple ah tu fais pas beaucoup de vues. Alors ça peut être euh, condescendant, comme ah, c'est con, euh, avant tu faisais peut-être un peu plus de vues, tu vois, euh, j'espère que ça ira mieux plus tard. Donc, il euh, y a plusieurs façons de prendre le commentaire. Après, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça parce que je, je regarde toujours sur le global. Donc, euh, je m'en tape, tu vois. Mmh. Par, par exemple, enfin, les stats sont publics donc je peux le dire. Euh, je fais euh, entre 3 et peut-être 5, 6 millions de vues par mois, tu vois. Donc, euh, si, si j'ai une vidéo où je fais 5 000 vues, je, je m'en tape, mais bon, ce n'est enfin, pas grave. Est-ce Est que ça rend cynique d'être sur YouTube depuis aussi longtemps Tu as l'impression que tu as changé dans ta perception, que ce soit de internet ou en général oui, parce que c'est vrai que quand je vois beaucoup de, de fautes d'orthographe, etc. dans les commentaires, par exemple, tu sais, ça me... En fait, je, tu sais, genre, je, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas comment on peut en, en être là, en fait. C'est pas de la condescendance ou autre, tu vois. Mais je me dis, putain, c'est chaud, quoi. Pour... Comment vous faites pour utiliser un ordinateur en faisant autant de fautes, par exemple, tu sais, c'est... Donc ce il y a bien des les... choses qui t'énervent, alors oui, non, mais, mais je vais jamais y aller en frontal, tu vois, mmh. à dire mais putain, apprends à écrire, tu vois, je vais pas faire ça, tu vois, c'est pas grave. Puis, puis je sais aussi qu'il y a des gamins qui prennent le compte des parents pour écrire des messages. Euh, tous les jours, tu vois, c'est pas grave. Mais je sais aussi qu'il y en a là qui ont 15, 16 ans, peut-être même plus, et ils écrivent mais n'importe comment et ça, oui, ça peut m'énerver, ça peut m'énerver. Après, de là à dire que c'est à... enfin depuis que je suis sur YouTube que c'est ça, non. Parce que ça m'a toujours énervé de toute façon, donc <rire> oui. c'est pas ça qui a changé, quoi. Est-ce que justement quand on a une, une audience pareille, euh, on peut encore dire ce qu'on veut ou, ou au moins dire ce qu'on pense Non. Non, clairement <rire> Bien sûr que non. Ça fait combien de temps alors que tu, euh, que tu vis un, une double vie ah, bah Après, j'ai toujours essayé de, de différencier vraiment Simon de Steam, mm. euh, même si ça reste la même personne derrière. Mais euh, par exemple, j'adore la politique, je ne vais pas faire de politique sur ma chaîne. Oui, c'est pas bien possible, sûr. tu vois. Euh... Mais là, si je te demande de me, de me citer un, un éditeur particulièrement moisi en jeu vidéo, tu, tu peux me le dire ou pas Ah mais ça, ça, par exemple, ça, ça, tu vois, par exemple, c'est pas un problème. Mmh. Euh, c'est pas un problème, je peux le faire parce que ça rentre dans mon travail, entre guillemets, de pouvoir faire un truc comme ça. En revanche, euh, je euh, vois Immortal Phoenix Rising, que tu connais, mmh. euh, qui est un très bon jeu, et... Euh, sur la fin du jeu, sans trop spoil, tu as Zeus qui se remet un peu en question à chaque fois. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Et il dit mais où est-ce que j'étais, machin Pourquoi j'ai pas aidé Et en gros, il explique que Dieu, il est jamais là pour aider les gens, en gros. Et, euh, et c'est un moment où moi, dans ma vidéo, je dis ah bah ça, ça c'est sûr parce que s'il existait vraiment, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes sur Terre. Et j'ai coupé ça dans le montage. J'ai coupé parce que je me dis, je ne peux pas dire un truc pareil parce que même si je le pense. Je peux pas dire un truc pareil. Ouais, en plus, c'est un autre parce débat. Parce que, que je vais avoir plein de croyants, etc., qui vont... Et en plus, bah là En plus, c'est même pas genre, je, je critique une religion. Non, je critique toutes. Tu vois. Ouais, tu <rire> donc. Euh, et, et là, je coupe parce que je me dis, en plus, mon arg... enfin, ce que je dis, même si je le pense réellement et que si j'ai, enfin, si c'est vrai, j'ai raison. Euh, je me dis, je peux pas. Je peux pas dire un truc pareil, tu vois, dans cette vidéo. Mmh. Et euh, même si je le pense de ouf. Donc ça, je, je, je me bride. Mais pour te dire que tel éditeur est tout pourri, ou tel développeur est tout pourri, ça je peux le faire, parce que c'est mon travail dans un sens. Par tu, exemple, euh, que tu veux te trouver un éditeur ou un développeur tout pourri. Ah bah, du coup, maintenant oui, il as dit que tu pouvais... Euh, je peux... Alors, j'ai joué à, à The Medium, là, sur Xbox. Euh, C'était pas ouf. Euh, c'est eux qui ont fait également Blair Witch. Euh, le jeu Blair Witch, c'était quand même deux jeux, The Medium et Blair Witch, où on avait une hype de ouf, parce que t'imagines bien un jeu vidéo Blair Witch, en plus t'avais fait une cinématique de bâtard pour t'annoncer ça et tout, et là The Medium pareil, et au final c'est deux jeux pas ouf quoi, deux jeux pas ouf, euh... et je suis triste parce que c'est mes origines, c'est la Pologne tu vois, qui fait ça. Alors du coup, en, en lien un petit peu avec ce, ce dont on parlait, est-ce que c'est euh, une pression supplémentaire pour toi, ou, ou plus dure pour toi de, de bosser, sachant que t'as un, un public qui est... Euh... En grande partie, ou en tout cas en, en forte proportion, composé d'enfants, voire de jeunes enfants. Je fais super attention. Euh, je suis euh, très rarement vulgaire, enfin, surtout pour les jeux euh, jeunes. Euh, je suis jamais vulgaire, tu vois. D'ailleurs, il y a des parents qui m'envoient des messages pour me remercier. Euh, des parents qui mettent leur gosse devant la tablette euh, <rire> pendant le confinement. Et euh, <rire> euh, non, non, en vrai, euh, j'évite. J'évite d'être vulgaire. Alors, Ça toi, rien de C'est sûr, c'est sûr, mais le naturel pourrait revenir au galop. Euh... Et tu n'es pas vulgaire, même dans la vie. Euh, alors, comme beaucoup, comme certains, en tout cas, tu t'es orienté vraiment plus sur le let's play, c'est-à-dire que es jamais sur la, tu fais jamais une critique, tu fais jamais de review. Euh, est-ce que tu as l'impression de te détacher, de devenir une espèce de suisse du jeu vidéo Ou est-ce qu'au contraire, tu ne dis pas qu'il y a quand même des gens qui viennent te voir pour avoir une opinion ou au moins une validation Est-ce que tu le ressens comme ça quand tu, quand tu joues à un jeu Non, moi, ce que je ressens, c'est euh, une réalité c'est que beaucoup de gens vont regarder euh, dans le let's play le premier épisode. Et il y a deux possibilités. Enfin il y a trois possibilités. Première possibilité, le jeu. Ils disent, Ah putain, j'ai regardé la première demi-heure, ça a l'air bien. Je vais l'acheter. Deuxième possibilité, le jeu est nul. Bah j'arrête de regarder et puis je ne vais pas l'acheter. Donc c'est euh, rien que je regarde, c'est nul. Troisième possibilité, j'ai rien à l'acheter, j'ai pas de thunes. Donc je continue mmh. de regarder. Donc euh, nous les let's players, on, même si on va faire un jeu entièrement, on sait très bien que de toute façon c'est le premier épisode qui va être regardé et le dernier. Euh, pour les gens qui veulent voir la fin du jeu sans se prendre la tête, tu vois, genre le boss final, le truc comme ça. Donc, euh, non, mais ben, après, les tests, j'en ai fait quelques-uns des tests. Quand j'ai la possibilité d'avoir le jeu en avance, j'en je, je, fais. Si c'est un jeu, je considère mériter un test. The Last of Us 2, par exemple, j'avais fait un test, je l'avais vu bien en avance, et j'ai pu me permettre, parce que j'ai pu le finir. Euh, parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui sortent des tests vidéo en ce moment où les jeux ne sont pas terminés. Euh, j'ai je t'irai son nom, mais euh, quelqu'un d'un magazine euh, de jeux vidéo qui a sorti un test vidéo sur Assassin's Creed Valhalla, euh, il avait juste fait le prologue. <rire> c'est genre, il avait juste quitté euh, la Norvège avec le bateau et, et c'est tout quoi. Donc euh, j'évite, j'évite. Mais quand je peux, je le fais. Ok. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que, depuis que tu as commencé ce boulot. Je pense à l'influence de Twitter par exemple qui existait déjà, mais qui n'était peut-être pas aussi pro, euh, je vais perdre le mot... pro ou c'est pas ton rapport aux éditeurs le, la façon dont ils, ils échangent avec toi non il a pas grand chose qui a changé par rapport à tout ça euh, Twitter c'est pas vraiment un truc euh, qu'on utilise réellement à vrai dire, enfin je, je pense hein. euh, d'ailleurs avant on avait un partage automatique sur Twitter de nos vidéos ça n'existe plus donc faut le faire manuellement, du coup on le fait même plus quoi, mmh. on le fait pour le premier épisode limite euh, non après avec les éditeurs euh, les, les choses se sont euh, professionnalisées et c'est beaucoup plus simple, il y a carrément des, des sites spécialisés pour nous, créateurs, on s'inscrit, on a la, le code du jeu qui arrive euh, en même temps pour tout le monde, il n'y a pas besoin de réclamer, chose qu'on devait faire avant du coup, c'est beaucoup plus professionnel de ce côté là, donc tant mieux. Alors ce qui a changé c'est que maintenant tu es bien établi et tu es sur une, une sorte de, on va dire, de routine quand même dans les dans, les aspects, dans la forme, à, à quoi tu aspires aujourd'hui pour ta chaîne tu ressens le besoin encore de te renouveler, d'avancer, ou est-ce que... Euh... Oui, ouais. oui, parce que les let's play, je ne vais pas dire que ça m'intéresse plus, mais ça prend du temps, ce pas forcément quelque chose de, d'intéressant. De... Hein. Mais pour le viewer comme pour le, le créateur, hein, je pense, euh, comme je l'ai dit, on fait beaucoup de vues sur le premier épisode, on pourrait très bien arrêter le premier épisode à ce moment-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de YouTubeurs américains, ils font ça, tu sais, genre, ils font une vidéo avec marqué... Euh, ils appellent l'épisode 1 du coup mmh. et, euh, et ils sortent jamais d'épisode 2 tu vois parce qu'ils de toute façon ils savent très bien qu'ils font des vues sur l'épisode 1 et c'est tout quoi. Il y a plein de chaînes YouTube de plusieurs millions d'abonnés où il y a juste l'épisode 1 à chaque fois. Et, euh, et l'épisode final aussi ça arrive parfois. Et, mais entre les deux il y a rien. Et qu'est-ce que toi tu as envie de faire alors Si tu te, si ah. avais carte, carte blanche Oh, plein de choses, euh, des choses que je dirais pas parce que c'est secret, <rire> que, que toi tu dois savoir euh, en, en quelques parties quand même, mais c'est vrai que le problème c'est que j'ai pas mal d'idées depuis un moment mais que j'ai pas le temps, parce que les let's play ça prend beaucoup trop de temps quoi, okay. ça prend beaucoup trop de temps, et il y a plein de choses que j'aimerais faire, c'est impossible quoi, j'ai pas le temps. <rire> Est-ce qu'il y a un youtuber en particulier qui t'a influencé quand t'as commencé ou euh, qui t'aimerais bien travailler ah. peut-être, euh, pas forcément français d'ailleurs Bah alors... Le... Bon, je ne vais pas dire qu'il y a un YouTuber qui m'a donné envie. A euh, l'époque, euh, tout le monde a commencé, ce qu'il y avait Diablo X9, qui était un youtubeur suisse, mmh. euh, qui était le premier YouTuber fran... enfin, francophone, limite hein, sur Call of Duty, etc. Euh, tout le monde connaît, je pense, Diablo X9, euh... à part toi. <rire> <rire> Insulte. Ah vous, tu ne connais pas. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Ah, Mais est il est encore moi. un kiff, lui, non Non. non. C'est pas vrai. Ah, je le confie non, avec un les... autre, alors. Ah oui, C'est sûr, euh, il a été euh, numéro un euh, tout, tout le temps en fait. Il a, il a lancé tout le monde, limite. Il a même le, enfin, tous les youtubeurs euh, qui sont là aujourd'hui, qui sont là depuis un moment, ils ont bossé avec lui. Donc, euh, beaucoup ont commencé grâce à lui. Après, beaucoup de personnes ont commencé grâce à lui parce que lui avait tout de suite compris quels outils étaient euh, fonctionnels, etc. Les boîtiers d'acquisition, par exemple, les boîtiers de capture. Ça n'existait pas euh, à l'époque, euh, le boîtier spécial, le PS3, PS4, ça n'existait pas ces trucs-là. Donc euh, lui, il a tout de suite compris tout ça. Après, quand j'ai commencé, je regardais beaucoup de vidéos Minecraft d'un YouTuber euh, français qui habite à La Réunion, qui s'appelle euh, TheFantasio974, euh, qui a arrêté YouTube d'ailleurs depuis. Pour des raisons euh, que je comprends graves. Mmh. <rire> il en avait méga marre de, de tout ça, et puis... Euh, je vais pas dire qu'il était vieux, tu vois, mais il y a un moment où on accepte un peu moins les... Les gens Kevin, qui viennent nous raconter euh, ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire et c'est un peu vieux, craqué par rapport à ça comment t'es pas trop vieux toi encore bah j'ai 33 ans mais ça va ça va je, ça va. Alors, je voudrais qu'on se qu'on s'adresse un petit peu à, à ceux qui nous regardent alors certainement des, des, des gens qui, euh, qui viennent parce qu'ils te connaissent et des gens qui viennent parce qu'ils ne te connaissent pas dans tous les cas euh, il ya a le YouTube Gaming, euh, le, la chaîne YouTube de jeux vidéo, c'est quelque chose qui, euh, que, je pense, fait fantasmer tous les gosses, tous les ados à un moment dans leur vie. Euh, Est-ce qu'à tes yeux, c'est encore possible aujourd'hui de percer Et euh, question subsidiaire, quel le regard tu portes sur euh, ce qu'on pourrait appeler peut-être la nouvelle vague, ceux qui sont arrivés après toi, voire bien après toi bah, je, En fait, ouais, les, les deux questions vont se, vont se mettre ensemble. Euh, comme je l'ai dit euh, quand j'ai commencé, c'était déjà chaud de, de s'y mettre. Euh... Mais c'est vrai que quelque chose a fait que récemment, entre guillemets, ça a pu refonctionner, c'est Fortnite par exemple. Fortnite a apporté euh, énormément de visibilité à, à plein de nouveaux créateurs qui sont aujourd'hui les plus gros créateurs de contenu, limite. Euh, enfin, tout du moins ceux qui se font de plus de thunes. <rire> et, euh, et donc, pff, je ne vais pas dire que c'est plus possible parce qu'il n'y euh, a qu'à avoir un autre jeu de ce style qui sort. Euh, bah ce sera repossible re donc euh, après la génération actuelle j'avais un a priori euh, dessus au tout début ils se sont professionnalisés euh, ils ont commencé très jeunes tu vois 16-17 ans tu vois euh, peut-être même plus tôt d'ailleurs pour certains euh, où, du coup bah ouais ça faisait un peu gamin ça faisait un peu euh, pff, bah voilà c'était pas ouf après si ça a marché et qu'il y a eu une continuité euh, au niveau tu sais, des abonnés, etc., c'est que c'est mérité. Hein. Et, et Tu te, te sens jamais, euh, pas dire menacé, mais peut-être un peu dépassé par ce côté maintenant euh, très clinquant, très euh, flashy, qui est attendu ah, hein, quelque mais... part. Est-ce que tu ne dis pas « je suis la vieille garde » euh... Non, mais il est, il est vrai que, comme je l'ai dit, j'ai 33 ans, tu m'enlèves 10 ans, je pense que je me serais permis de faire certains trucs euh, qu'aujourd'hui je serais incapable de faire euh, en vidéo par honte quand je vois enfin, on regarde sur Youtube les danses Fortnite par exemple il mmh. euh, y a des gens qui font les danses de Fortnite en vrai quoi. Euh, déjà les danses Fortnite c'est pas ce qu'il de plus euh, élégant et de plus intelligent mais en plus les faire en vrai moi ça me dépasse entièrement et se filmer et partager euh, et ces vidéos là elles, elles ont des millions de vues euh, et moi je me dis mais jamais je pourrais faire ça, j'aurais trop honte quoi. Mais même, même devant ma glace j'aurais trop honte de faire un truc pareil après, si tu m'enlèves 10 ans, est-ce que je serais capable de faire un truc comme ça Juste pour le pognon, parce que c'est pour ça que c'est fait de toute façon. Peut-être. Peut-être. Je, je pense pas, mais peut-être. Et du coup, parce que je suis sûr qu'il y en a plein là dans, dans les gens qui regardent, qu'est-ce que tu dirais euh, euh, du fond de ton petit cœur à, à tous les, les gens qui te regardent, qui ont une chaîne peut-être avec 50, 500, peut-être 2000 abonnés, euh, dans le, donc spécifiquement aux jeux vidéo, t'as envie de leur dire quelque chose Sans être trop, euh, <rire> trop cynique, justement. Yeah. Yeah, tu vois, alors je disais que je n'avais pas Snapchat, mais en fait, si j'ai Snapchat. Euh, sauf que je poste jamais rien, tout ça, c'était surtout pour ça que je le disais mais si, J'ai Snapchat pour une chose, c'est pour regarder des vidéos, des snaps du coup. Un mec qui s'appelle Mohamed, Mohamed Eni, euh, qui est un, un snapchatter si c'est comme ça qu'on dit, euh, marseillais, fan de foot, etc. Mm -hmm. Et il est, mais moi, il me fait marrer, tu vois. Et euh, le truc, c'est qu'il a souvent un, un running gag qui revient souvent. c'est tu sais, quand il lui arrive un truc cool, tu vois, il dit et puis les gars, surtout si vous avez un rêve dans la vie, si vraiment vous voulez quelque chose, abandonnez, c'est mort, ça n'arrivera <rire> jamais. <rire> et, et donc, oui, je voulais un peu sortir cette blague là. Si euh, quelqu'un qui a 50 abonnés, 500 abonnés, qui a envie de percer, euh, je ne vais pas dire d'abandonner, ça ne sert à rien. Mais moi, avant de percer, j'allais abandonner. D'accord. C'était à l'époque... Euh... En fait, il y a deux choses qu'on fait que ça a marché, ma chaîne. C'est la Wii U, parce que je l'ai eu 15 jours avant. Euh, la sortie en Surprenant, France ouais. et euh, mmh. bah ouais, parce que tout le monde voulait voir à quoi ça ressemblait, ouais. j'étais le seul qui pouvait partager du gameplay dessus mmh. <rire> donc euh, c'était cool et il y a eu la PS4 ou pareil 10 jours avant tout le monde je l'ai eu et c'est deux moments qu'on fait euh, que il y a eu des pics mais avant la Wii U c'était prévu que j'arrête. D'accord ok et t'en étais parce où à ce moment-là en terme d'abonnés de... ah, de... je... ah, Oh là là au niveau abonnés euh... je sais pas j'avais peut-être 5000 d'accord Peut-être, je suis pas sûr. Et euh... et, je, et je voulais arrêter parce qu'en plus c'était à un à l'époque je ne commentais pas du tout mes vidéos euh... problèmes perso, gonzesse, etc. Enfin bref euh... des, des trucs chiants quoi. Et, et c'était vraiment voilà c'était le moment où je me suis dit euh, je vais arrêter. Et du coup bon j'étais avec une Dana à l'époque on, on s'est séparés on, on, on, elle m'a quitté quoi. <rire> et, euh... et du coup je suis parti euh... j'ai fait un ça a l'air con ce que je dis, on dirait vraiment un téléfilm, tu vois, j'ai pété un câble, je suis parti aux états unis euh, pendant euh, une semaine. Et euh, bah, Après j'étais à Saint-Martin dans les Dômes et c'était à côté. Et, euh, et c'était vraiment la semaine de sortie de la Wii U. Et du coup ça m'a permis d'avoir la Wii U américaine, 15 jours avant. Et, euh, donc, euh... et voilà. Ah oui, donc vraiment un voilà, coup du sort alors. Vraiment ouais, un coup de du sort, je ne vais pas, pas la remercier pour autant, mais un <rire> coup <de rire> du sort quand même. Bon, euh, j'avais envie de tenir sur une, euh, une petite minute nostalgie, mais je suis pas sûr que ça fonctionne, donc du coup c'est quelque chose qui va potentiellement sauter au, au montage. Est-ce que tu te souviens de la première vidéo qu'on a fait ensemble ou pas La première fois que tu es venu me proposer de faire une vidéo La première fois que je t'ai proposé de faire une vidéo... Je suis même pas sûr d'avoir la bonne réponse. Hein. Je pense avoir une réponse, mais je suis même pas certain, tu vois. Alors, déjà, je pense que ça doit être un truc que j'ai dû enregistrer pendant qu'on était en train de le faire, c'était même pas une vidéo qui était prévue de vidéo, je pense. Possible. Je pense. Possible. Moi, j'avais envie de dire, pour être honnête, j'avais envie de dire Overwatch, mais j'arrive pas à être certain. Ah putain, c'est sûrement Overwatch. Et si c'est Overwatch, je crois que c'était prévu. Je vais te dire. Overwatch, euh, c'est Overwatch live. Attends. Un soir sur Overwatch en duo. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh, me souviens. <rire> Allez, tu le chimes et tu mets sur clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Allez, bonhomme C'est <rire> un moment Je comprends rien à ce que je fais, putain. C'est pas grave oh Il est où Je suis en ulti, il est où Putain, ça sert à rien. Je comprends pas cette ulti. C'est pas grave. GG. C'était ça et. Euh... Et ça, ça date de quand du coup Ça, ça date. Ça date, ça date, ça date de 23 b 2016. Ah ouais, vache. Presque ça. Et quand. oui, c'est la première parce que ça commence par. J'étais sur Overwatch avec Adrien, entre parenthèses, le cousin de ma copine. Voici les meilleurs moments. Ça veut <rire> dire que c'était même pas une vidéo, effectivement. Ouais. J'ai enregistré, mais c'était pas prévu que ce soit une vidéo. Ah ouais. Et j'avais mis... Non, j'avais mis un, un lien Twitch vers ta chaîne. Ah oui, parce que le, le, le, le Twitch, c'est vrai que je l'ai eu longtemps. Euh, j'avais ma poignée de, de fidèles, j'en étais très content. Et parce que moi, ma, ma première vidéo... Ouais, tu vois, ma première vidéo YouTube euh, gaming, du coup, à l'époque, hein, parce que c'est encore la même chaîne, et il euh, y a encore des belles archives euh, au fin fond de ma chaîne, que je ne pas parce que c'est moi. Elle date du 2 janvier 2017. Donc tu vois, tu m'as donné cet élan, et j'ai sorti... <rire> Trois vidéos le 2 janvier, et après une par jour pendant un moment. Donc euh, en mode très énervé. Et bah euh, eh ben, c'est bien. Et voilà, et donc, euh, voilà parce que c'est quand même une interview qui sert à rendre hommage, puisque indirectement finalement tu m'as jamais poussé ni sponsorisé, mais euh, tu m'as euh, encouragé, donné l'envie, et puis... Ouais euh, <rire> c'est ça, c'est vrai Et puis as toujours un regard plus ou moins bienveillant selon les moments sur, euh, sur les awards que je peux oh, faire. Ouais, ça... Ça dépend des jours. Parce que, ouais, plus ou moins bienveillant, parce que, voilà, contrairement à, à toi, j'ai un regard euh, peut-être un petit peu plus dur sur les premières vidéos que j'ai pu sortir, que je suis incapable d'effacer, parce qu'il y, y, de, y a trop de choses là-dedans, il y a trop d'efforts aussi. Euh, C'est ça le truc. Quand il y avait Pentium 2, forcément, pour monter tes vidéos. Mais, euh, ouais, voilà, donc euh, un hommage à, à quelqu'un qui, de toute façon, n'aurait pas fait euh, cette vidéo, si, cette interview, s'il n'était pas de ma famille, puisque, clairement, euh, il ne fait rien s'il n'y a ah pas d'argent ouais, derrière. Ouais, ouais, ouais. Mais un hommage ah, quand a même. Il <rire> n'y a pas d'argent. <rire> Maintenant, je peux te le dire, c'est terminé. <rire> ah Merde. Merde. Euh, Désolé. Okay, bon bah tant pis. Je te donnerai un référent link si tu veux. Et puis. Euh... Euh, non. non. Bah écoute, quand le covid sera terminé, on boira un coup et puis voilà. Voilà. On ferait de la princesse. En tout cas, merci. Tantissant euh... <rire> Voilà. <rire> merci en tout cas d'avoir été là. C'était vraiment, c'était mon plaisir aujourd'hui de, de faire cette interview et puis te, te mettre un petit peu en lumière aussi à ma façon. Donc merci, et puis, euh, et puis bah, on se revoit pour le million. Pas le mien, parce qu'on se reverra pas, mais le tien. D'euros <rire> D'abonnés, <rire> oui. Éventuellement. Ah ouais. ouais, on essaiera. C'est pas un objectif euh, que j'ai en tête, mais euh, pourquoi pas. Ça continue à monter tout doucement. Oui, tout doucement. À bientôt, Simon. À bientôt. Come on, juste un game! Come on, Vincent. Ok, guys, un game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win! Ah, oh, you know win! Oh, we're ready! Let's go! On laisse pas jouer le gamin. <rire> non, c'est mort. C'est dalle ouais. Ça me gosse. Qu'est-ce que t'as cru, là T'es mort, de ma on Vas-y, fais la passe, fais la passe, fais la passe. Et allez, c'est bien. Oh, j'en pleure. Et tiens, et attends. Merci. <rire> Ah, oh, a... ah, mince. Allez Tu veux la balle Tu veux la balle Ah tiens. <rire> oh, je l'ai aidé. Oh. Attends, c'est mon fils quand même Nous sommes. tu fais Oui, je sais. Je suis juste de voir So, this is now Not for long. If the cops found us, Harvey could too. We gotta get moving. You know what T'es <coughs> <'as> un adulte. putain <coughs> <coughs> <'as> un adulte. <coughs> <coughs> really Harvey will leave us alone <coughs> Mais avant c'est ta meuf How the fuck did I trust him? It is what it is. This is the life we Faut T'as remède là, putain. Let's just deal with it. Oh yes. la vache I'm not going to set things right. I'm going after Harvey. He's not going to get away with <laughs> this. <laughs> faut que je reprenne. Ah oh, c'est dur là. Ok c'est bon, pardon, excuse-moi. Putain mec qui a 46 ans, qui lâche pas la balle, qui faut des trucs. Oh donc il a pas de webcam, putain je suis... J'ai pleuré fort là qu'il c'est nul en plus.